Et on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet avec une association qui s'appelle jackset.com. C'est une association évidemment soutenue par l'AFM et qui s'est donnée pour mission de, de veiller à ce que l'accessibilité des, des lieux publics soit, soit effective. Euh, parce que c'est en 1973 qu'est apparu le premier fauteuil électrique. Mais euh, bah, malgré cette, cette, cette durée, tout n'est pas encore fait pour qu'on puisse passer partout. Alors on a demandé à une équipe de, de testeurs, euh, Nina, Clément, Marc et Tom d'aller comme ça un peu dans les, dans les rues de Paris en fauteuil pour voir ce qu'on pouvait faire avec ce fauteuil. Regardez. Tiens, ben, installez-vous. Alors je vais vous expliquer avant de, que vous partiez déjà. Quand tu appuies là, ça va être la marche arrière, il faut faire attention. Bon, bah toi, ce n'est pas Noël avant l'heure et ce n'est pas là, non plus un jeu comme les autres pour Marc, au départ, Clément, ah. Nina et Tom. En Quatre enfants valides qui, qui vont s'installer le temps d'une matinée bon, dans la vie de de et le fauteuil d'une personne handicapée. Okay. Euh, Vas-y, appuie, n'hésite pas. Une journée organisée par l'association j'accède.com dont le but est de repérer des lieux accessibles pour les personnes à mobilité réduite. Au début, ça a l'air marrant, mais à force, ça, ça, ça peut être un peu embêtant si tu restes euh, plusieurs années dessus. Marc et Clément sont accompagnés de Chantal, une personne non valide. Ensemble, ils vont évaluer l'accessibilité de plusieurs lieux. Tu touches là à gauche, non Voilà, tu, tu redresses maintenant oui, C'est impeccable. Oui. Pourquoi c'est oui. très bien Pas Parce qu'il y avait une porte et, et la porte elle s'ouvrait automatiquement. En fait, les, les, pharm les pharmaciens, eux, ils, ils pensent à ça. C'est un peu leur métier aussi. La limite est censée être 90 cm et ça, ça fait beaucoup plus que 90 cm. Là, on est quasiment à 1 mètre. Il n'y a aucun obstacle. Donc, l'accessibilité 10 sur 10. Mais pour une bonne note, combien de mauvais élèves La ville regorge d'obstacles invisibles pour les valides, mais infranchissables pour des personnes handicapées. Des marches trop hautes, des trottoirs trop étroits ou trop élevés qu'il faut contourner. Ouais. C'est pas possible C'est trop. T'arrives pas, on en fait toute seule, non il y a une loi qui est passée en 2005 qui stipule que d'ici à 2015, tout type d'établissement doit se rendre accessible. Et à l'heure actuelle, par exemple, si vous voulez construire un bâtiment euh, pour recevoir du public, euh, vous avez donc cette obligation euh, de, de le rendre accessible. Bon, bah les enfants... Euh, euh, Avec euh, le président de l'association et... et les autres participants, les enfants ah vont bah livrer leur bon. bilan de la journée. Ça fait tout drôle parce que, après, quand tu sors du fauteuil, bah... Tes jambes elles sont toutes bizarres parce que moi je suis restée, euh, je suis restée assez longtemps dans le fauteuil et, euh, et c'est impressionnant aussi, c'est pas du tout pareil. C'est difficile d'accéder de, à des lieux publics, c'est très différent de la vie euh, quand même la plupart des gens. La première chose à faire est de faire prendre conscience de tout le monde des problèmes et donc ça pourra améliorer la vie de tout le monde. C'est à pied qu'ils repartent tous les quatre, mais c'est sans doute différemment qu'ils regarderont désormais cette ville et les obstacles qui s'y cachent. Euh, avec nous sur ce plateau, donc je vous le disais tout à l'heure, nous avons Clément, Nina, Tom, Nugurta, Julie et Jean-Baptiste. Nous allons euh, parler, revenir sur ce reportage que nous avons vu sur l'accessibilité. Euh, Clément, tu, tu as... Tu as eu l'air de, de prendre cette affaire extrêmement sérieusement. à la fois t'amuser mais on t'a vu bien mesurer tout. Oui. Euh, une fois, je suis allée à un hôpital et il y avait énormément... Plus près de micro. Mais... micro, chérie. Voilà. Il y a eu plein, mais vraiment plusieurs centaines de personnes handicapées. Et quand on en voit une seule, on ne peut pas savoir tous les problèmes qu'elle a. Mais quand on en voit plusieurs centaines, là, ça fait vraiment comprendre... Qu'est-ce qu'ils ont comme problème pour accéder partout. Clément, toi, à une période de ta vie, tu as été malade oui. et tu as été euh, obligée de te déplacer en, en fauteuil donc c'est une expérience que tu as vécue, tu vécu. t'es euh, rendu compte à ce moment-là à quel point c'était difficile. Eh oui. Approche le micro, comme ça. Comme les chanteurs de rock. Voilà. Vas-y, on t'écoute Clément, parle. Et ça donne aussi... Ça, ça donne beaucoup de difficultés pour se déplacer même aux endroits les, les moins difficiles d'atteindre. Par exemple, pour aller au cinéma, il, dans, presque dans tous les cinémas, c'est impossible pour des personnes ne, en fauteuil d'y accéder. Mais dans certains, ils prévoient certaines choses, comme des ascenseurs. Euh, Nina, on, on a vu que tu étais aussi très active tout au long de cette journée. Et puis, euh, j'ai appris qu'après le reportage, euh, tu t'étais connectée sur le site j'accède.com. Qu'est-ce que tu as appris? Bah, J'ai appris beaucoup de choses. Déjà, je me suis connectée pour euh, bah, pour voir euh, ce qu'il y avait parce que j'y étais jamais. Euh, étais jamais allée avant euh, sur euh, sur le site, donc euh, j'y suis allée. Et puis euh, c'est très bien fait. Et puis euh, c'est vrai que les handicapés, ils peuvent ou les personnes à mobilité réduite, ils peuvent vraiment euh, ils peuvent vraiment regarder où ils peuvent aller euh, où ils peuvent accéder. Et toi, comment tu peux collaborer avec eux Pardon tu peux leur, comment tu peux collaborer avec eux Tu peux leur euh, indiquer des lieux qui sont compliqués, etc. Euh, Chacun bah, peut donner des informations. Bah oui, puisque en fait, là, on, là, on est un, quand dans le repartage, on a fait plusieurs commerces. Et euh, après, je pense qu'ils ont été mis sur le site, ou euh, je sais pas, où. Ou... Donc voilà, comme ça, ils oh, sont. Julie va nous l'expliquer tout à l'heure. Yougurta, je, je voulais re revenir vers, vers, vers toi, vers vous... Oh, oui, on vers toi. Allez, on est ensemble depuis un moment, tu vas me dire tu. Euh, être en fauteuil, c'est être... Confronté évidemment au quotidien à des problèmes d'accessibilité. Euh, toi, tu habites dans, dans, un, dans un immeuble. Oui, bah Est-ce qu'il est y a souvent des problèmes, les, les éternels problèmes d'ascenseur ah Il oui, y, y, y a les ascenseurs qui tombent en panne. Et sinon, il y a aussi des gens qui s'égarent sur les trottoirs. Et du coup, on ne peut pas monter sur le trottoir ou descendre du trottoir. Donc, pour rentrer chez soi, c'est forcément difficile quand on est en fauteuil. Et les gens n'ont pas cette conscience, ne réfléchissent pas en se disant voilà, il y a, a, a peut-être des personnes que je gêne. Et du coup, ça, ça crée vraiment des difficultés. Quoi. Mais quand par exemple, L'ascenseur est en panne, comment tu fais tu, bah là, tu attends euh, bah, J'attends euh, le réparateur, mais généralement, il met 2-3 heures avant d'intervenir. Du coup, je suis obligé d'attendre dehors. Quand je suis dehors, quand je suis chez moi, bah, je suis obligé de, de rester chez moi. Ah oui. Mais il y a quand même une obligation, sachant que euh, tu as absolument besoin de l'ascenseur, pour qu'il vienne dans un délai... Euh, au au moins dans la demi-journée. Voilà, Il y a une obligation, mais bon, à chaque fois, euh, il faut passer par des services différents et puis là, ça prend vraiment du temps. Quoi. Tom, toi, comment ça s'est passé cette, cette, cette expérimentation, si je peux dire Je ne pensais pas que c'était aussi dur d'être de, de une personne à mobilité réduite. Au début, c'est assez difficile... Mais je pense qu'une fois qu'on est habitué au fauteuil, ça peut aller. Mais C'est sûr que c'est très dur à déplacer. Julie, vous, vous, avez, vous, vous êtes dans, dans l'association jacques Vous avez guidé les, les, les enfants au cours de, de, de cette expérience. C'est une expérience que vous faites régulièrement comme ça alors, avec des. On fait en fait des opérations sur le terrain. Mais c'est vrai qu'en général, c'est plus des adolescents euh, euh, au-delà de 14-15 ans, euh, jusqu'à après l'âge, euh, oui. parce que c'est des, des opérations où on fait des mesures, on va à la rencontre des commerçants, il faut être quand même assez autonome. Mais justement, là, ce qui était intéressant avec, euh, avec euh, bah, Nina, Tom, Clément et Marc, c'était justement leur regard et leur spontanéité aussi vis-à-vis -vis des commerçants. Oui. Euh, ils, ils... Enfin, par exemple, Clément, dans, dans tous les commerces, ils n'hésitaient pas à aller voir les commerçants, leur poser des tas de questions, des fois que, euh, les, les, les, les, les, leur poser des questions qui, du coup, les mettaient eux aussi... Euh un petit peu euh, donc, euh, dans l'embarras. Donc euh, oui. c'était aussi intéressant puis de voir après leur, euh, leur regard qui, qui change. Justement, le regard qui change, Clément, est-ce que tu penses qu'il euh, faudrait qu'il y ait davantage de personnes qui fassent ce type d'expérience pour se rendre compte Les commerçants eux-mêmes, ils pourraient tester quand même l'accès de leur magasin. Qu'est-ce que tu en penses, Clément Oui, ce serait une très bonne idée. Ça aiderait beaucoup, mais beaucoup de personnes. Et, le... Et surtout, il y a... Il y, a, il y a des commerçants très particuliers, eux, qui pensent à ça. Il y a les pharmaciens, en fait. Eux, ils, ils, ils prévoient les portes à ouverture automatique, les, les rampes. Peu, ils, ils prévoient de grands espaces. Oui, et il faudrait arranger aussi un peu tous les trottoirs, parce qu'on voit que même quand ils sont aménagés, ça, ça, ça ne suffit pas toujours. Merci beaucoup à vous tous d'avoir euh, fait cette expérience, d'avoir témoigné. Oh Mais que vois-je, sont mes yeux éblouis 12 799 651